Bonjour, je suis Frédéric Blanc, formateur au sein du réseau. Après de nombreuses expériences en tant que commercial, j'ai embrassé les métiers de l'immobilier. Tout d'abord en tant que négociateur sur Grenoble et ses environs, puis j'étais en charge de la formation des nouveaux collaborateurs au sein d'une agence. Être agent immobilier, c'est pas ce qu'on voit à la télé. Ce métier nécessite avant tout de l'honnêteté, de l'écoute et l'envie d'aller à la rencontre des gens. Un maître mot, l'humain. Aujourd'hui, c'est à mon tour de partager ma vision de ce métier et les clés de la réussite en immobilier. Mon objectif est de former chaque agent commercial lors de sessions de formation organisées dans toute la France. Coach dédié aux membres du réseau, je viens à votre rencontre pour développer votre activité et vous aider à devenir la référence de votre secteur. Une formation initiale portant sur la chaîne de production complète, sur un format de 2x4 jours, vous est proposée complété par des modules de perfectionnement sur les moments clés du processus de vente. Et si vous étiez notre prochain talent en immobilier Vous avez des craintes C'est normal, vous êtes humain. Soyez serein, je suis là pour vous accompagner et répondre à vos questions tout au long de votre parcours d'agent immobilier. Vous êtes indépendant, mais jamais seul. Faites-vous confiance, faites-nous confiance, rejoignez-nous.